Hey, hey, salut les astros, ben voilà, je suis avec euh, alors Paola ou Paulette la lunette, je ne sais pas encore, je n'ai pas, euh, pas encore décidé, je vais fermer la porte. Voilà. Alors ben, aujourd'hui le soleil brille, enfin une belle journée, il y a quand même quelques voiles nuageux, bon, j'espère que ça ne va pas trop euh, impacter sur euh, l'image. J'ai installé la lunette, j'ai mis euh, la monture euh, eh bien, en position euh, en, en station. Donc, théoriquement, euh, tout fonctionne bien, la petite motorisation, voilà. Euh, le filtre euh, solaire à l'ouverture, c'est un magnifique filtre euh, qui, bah, qui donne d'ailleurs une, une belle image euh, jaune orangée du soleil. Je sais que certains sont pas fans, mais moi j'aime plutôt bien. C'est artistique, ça donne un peu de couleur. Euh, là, ici, le soleil est euh, sur euh, la lunette. Hein, J'ai fait ma visée. Là, ici, je vais utiliser la petite caméra SV Boni SV305. C'est une caméra euh, euh, à vocation planétaire. Euh, donc, pour le soleil, le lunaire, euh, toutes les planètes du système solaire. C'est super, franchement. Elle permet d'aller un petit peu au-delà, hein, puisqu'elle permet de faire des temps de pause assez longs. Mine de rien quand même. Bon, ben, je vais plonger la caméra. C'est une caméra qui se plonge comme ça dans le porte Voilà. Là ici, j'ai donc euh, SharpCap hein, qui est allumé. SharpCap euh, qui a reconnu la petite caméra. Alors, euh, pour vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est que. Je vais faire une capture d'écran euh, de ce que vous voyez, ça vous ça permettra de, de voir les choses. Voilà, alors on va capturer, donc déjà je vais choisir ma caméra. Donc euh, vous avez plusieurs fois la caméra SV305, euh, hein. donc euh, ce que je vous recommande c'est de capturer, de prendre la première caméra euh, au niveau du menu, en partant du haut du menu, Partant du haut du menu vous avez une deux euh, deux fois la caméra prenez la première c'est celle qui vous donnera le plus de paramètres euh, ajustables possible euh, voilà puisque la deuxième sb bonnet 305 ici c'est ce qu'on appelle la caméra en direct chaud. c'est euh, on n'a pas beaucoup de, de contrôle euh, c'est fait généralement pour des, des webcams, des petites webcams qu'on branche tandis qu'ici le SV305, la première, c'est bel et bien la caméra avec tous ses contrôles puisque j'ai téléchargé les pilotes dans l'ordinateur hein. on va aller chercher le soleil voilà, voilà le soleil et maintenant on va pouvoir faire la mise au point <rire> comme quoi, hein il faut... C'est intéresser un petit peu avant de lancer une vidéo. Sinon, une euh, galère. Hein <rire> voilà, allez. On va aller chercher la zone où on a de belles, belles, belles, belles tâches solaires. Vous ah, voyez, cette petite motorisation, c'est quand même génial. On va peut-être accélérer. Ah, voilà les tâches. On a j'ai pas de motorisation sur l'axe de déclinaison et voilà allez on fait la mise au point voilà. et puis euh, je pense qu'on a peut-être un gain un peu trop important Et on va augmenter la fréquence, on va la baisser, voilà. On a quelque chose de propre, on envoie les pénombres. Voilà. On va jouer un petit peu sur le garde, maintenant. Quatre images par seconde peut-être passer à 60 images par seconde. Ce sera mieux. On va à 120 images par seconde. Voilà. Allez, on va faire une capture. Euh, commencer la capture. Donc le nom de la cible, ce sera The Sun. Voilà. Un... limite de temps euh, limite de temps est ce qu'on va mettre une limite de temps là j'ai mis 30 secondes on va mettre en illimité allez on commence on fait début voilà allez c'est parti pour cette capture voilà alors ici je vais arrêter on est à 1600 -tour, Arrêtez la capture bon. voilà et puis j'ai l'impression que je n'ai plus de Hum. Là, on toucher la situation, voilà, les Ici, on va mettre nombre de cadres on va en mettre, va en mettre 1000 comme ça au va... moins ça s'arrêtera tout seul on va 1600 c'est un peu beaucoup mon pas passer là il va souffrir hop on débute voilà ah, le suivi il est quand même pas mal hein. franchement ça reste assez nettement au centre de l'image euh... bon là ici j'ai fait une mise, de train, euh... ah, une mise en station ouais sans la polaire hein, puisque forcément en plein jour le problème c'est qu'on peut pas faire de mise en station sur la polaire donc en fait c'est une mise en station qui est réglée par rapport à une ancienne mise en station que j'ai gardé telle qu'elle j'ai juste posé les pieds exactement au même endroit voilà, voilà ça c'est euh... bon pour revenir à cette lunette euh... On a une bonne qualité d'image, un peu de chromatisme. Il va falloir modifier ça. Euh, le porte-oculaire, génial. Euh, le fait de, de pouvoir tourner le porte-oculaire, c'est génial. Voilà. Donc, euh, franchement, je suis très, très, très, très heureux de cette belle lunette. Hein. Bon, euh, est-ce qu'on est arrivé à nos 1000 frames Ouais, largement. Voilà. Donc, la capture s'est arrêtée. Nickel. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être. Euh rentrer à l'intérieur avec le PC, puis on va traiter ces belles petites images euh, qu'on a, qu a de ce, ce petit chapelet de taches solaires. Bon, ben là c'est terminé, hein. il n'y a plus de... Voilà. Le ciel est en train de se voiler, donc euh, on va arrêter. Hein. Ça a rien de persévérer. On aura une image dégueulasse. Ouais, encore un peu de bleu là-bas. Ah, là, là. Allez. C'est parti. On va traiter tout ça à l'intérieur. Bah alors Maurice, t'es pas venu faire un peu d'astronomie avec papa Tu es fatigué, oui, es fatigué. <rire> hein oui, tu es fatigué. Oui, tu vieux-y. Hein. Ah, tu vieux -y, mon toutou. Oui.